Je prends le temps de rejoindre un état de calme. Ça passe par l'intérieur, le corps et par le rapport. Donc, j'essaie d'avoir une colonne vertébrale droite, et d'être au milieu, de sentir, d'être au milieu, entre le devant, l'arrière, la gauche, la droite, le haut et le bas, en étant détendu. Respiration relâchée, détendue. Rejoins ton cœur, pense à sourire, souris à l'instant, à ce que tu es, à ce que tu peux, à ce que tu fais. Communie avec ton cœur et tu lui permets de se déployer, de s'épanouir comme une fleur. Demande numéro 1. Prends le temps de t'aligner dans l'inspiration avec l'énergie Père qui descend alors en toi et te traverse pour aller vers l'infiniment bas. Prends le temps dans l'expiration de laisser monter l'énergie Mère, de traverser et monter vers l'infiniment haut. Et en union avec ces énergies dans ta respiration, tu communies avec eux, dans l'amour, par l'amour, pour l'amour, vrai, dans le cœur, par le cœur, pour le cœur, pur, tu rejoins l'état, petit à petit, l'état en toi l'état de synchronicité entre tous tes corps, donc un état christique, à proprement dit. Demande numéro 1 Béni soit ce qui est mon âme et sa magie. Père, bien-aimé, béni sois-tu. Mère, bien-aimé, béni sois-tu. De tout mon cœur, de toute mon âme, je vous chéris. Béni soit votre amour en moi. Béni soit votre amour fécond et radieux. Fécond de toute l'abondance du ciel et de la terre. Radieux du champ éternel d'alliance éternelle divine et sacrée, Arche éternelle d'union de l'amour le plus lumineux, étincelant toute mort, résistant toute vie. Béni soit le fruit de votre amour, béni soit la vie, Béni soit ce si précieux cadeau qui m'est fait d'animer un corps. Béni soit sa capacité de mémoire et de sensibilité. Béni soit la capacité de l'esprit à prendre ou à laisser, à épouser et à créer. Béni soit notre Mère qui nous offre gracieusement sa force, son équilibre, l'eau et la chair de ses fruits, résurrection incarnée, plénitude de l'équilibre et de la santé parfaite, transmutatrice, belle, patiente, généreuse et bienveillante. Béni soit notre Père qui nous offre sa lumière nourrissante, la toute-puissance de son amour fidèle et inconditionnel, son or de vie, l'éternité consciente le moyen et le courage d'ascensionner, afin de se libérer de ce qui salit l'âme et l'entrave. Béni soit notre âme, sans laquelle nous n'aurions pas de corps charnel, sans laquelle nous ne grandirions pas sans laquelle nous ne pourrions rien ressentir, rien apprendre, rien comprendre, rien savoir, et rien faire par nous-mêmes. Sans laquelle nous ne pourrions voyager librement dans le temps et l'espace. Sans laquelle nous ne pourrions Rien espérer d'autre que l'esclavage et les dissociations. Béni soit le savoir divin qui est enfin divulgué à tous et à chacun. Merci.